C'est le moment des déclarations des députés, la députée de Toronto-Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. J'ai grand honneur de prendre la parole aujourd'hui. Au nom de Toronto-Saint-Paul, je veux remercier nos travailleurs essentiels, les travailleurs en soins de santé qui ont fait le meilleur travail qu'ils peuvent, un bon travail sur des circonstances très difficiles. Je veux parler en particulier des petites moyennes entreprises à Saint-Paul. Je parle à la Petite-Jamaïque, à Vaughan, Saint Clair ouest Young et Eglinton. Monsieur le Président, nos entreprises demandent de l'aide. Elles sont désespérées de ce gouvernement provincial. J'entends de propriétaires après propriétaires, entrepreneurs, des femmes d'affaires, des propriétaires noirs qui disent que le programme fédéral ne fonctionne pas. Ils veulent avoir du soulagement, du soutien personnel à nos petites et moyennes entreprises. Pas des prêts et des reports de paiement. Ça peut aider un peu, mais ils n'aident pas la majorité des gens qui ont besoin d'aide. On veut aussi dire en tant que néo-démocrate, l'opposition officielle dans le caucus noir. C'est important, important que les propriétaires d'entreprises noires soient à la table et que on réponde à l'appel du réseau des gens d'affaires noires et que votre gouvernement va l'adopter. Merci. Merci, déclaration de député le député de Merci, Monsieur le Président. J'ai grand honneur de prendre la parole vu les défis qu'on a et on devait se souvenir le privilège qui est de représenter les voix de ceux de nos collectivités. Ce matin, je vais prendre un moment pour reconnaître les bénévoles de ma circonscription qui luttent contre la COVID-19 comme des députés de viennent. Will O'Dell a eu une attaque sur la rue Young en avril 2018. Après euh, cette attaque, un groupe euh, qui s'appelle Nous aimons Will O'Dell, on, on sont des bénévoles pour appuyer les victimes et les familles pour qu'on puisse se remettre tout cela. Suite euh, euh, à, à, à, à cette pandémie, uh, We uh, love Willowdale. Nous aimons Willowdale a lancé tout un programme pour aider les aînés, pour donner des épiceries essentielles et pour parler au téléphone aux gens qui se sentent isolés et tout ça. Le groupe récemment a pris un appel d'une femme âgée qui pleurait parce qu'elle avait trop de peur pour aller à l'épicerie. En parlant à la voisine, les bénévoles se sont rendus compte qu'elle avait besoin d'aller à la banque alimentaire et ils ont pris des choses de leur propre cuisine pour lui donner du soutien, ils l'ont connecté avec l'esprit. Ces voisins qui a des voisins, c'est pourquoi je suis... une beaucoup de raisons pourquoi je suis fier de représenter Willowdale, pour démontrer la compassion et le fait qu'on on se rassemble, on est ensemble. Et il faut qu'on soit ensemble pour lutter contre la pandémie et lutter pour notre collectivité, nos collectivités. Merci. Le député de Kingston et les îles. Le 3 avril, le gouvernement a suspendu euh, la loi sur l'environnement euh, euh, de, des partis, même si cette crise est importante, il ne faut pas miner euh, la... La possibilité que les Ontariens puissent faire encore des choses. Et cette charte des droits environnementaux doit être maintenue parce que sinon on peut adopter sans avis, même si c'est des projets qui ne sont pas prêts reliés à la COVID-19. C'est comme enlever les lois environnementales et les ministres ne sont pas forcés à avoir les impacts de leurs lois. Les Ontariens incluent les autochtones, ne peuvent pas participer à des décisions qui touchent leur bien-être. Et le pire, c'est que ce n'est pas nécessaire. Euh, dans la loi sur l'environnement, on, on a les outils pour répondre à la COVID-19. On dit, si à l'avis du ministre, ces euh, si délais de consultation, il a un retard pour l'ordre du temps, pour avoir une réponse du public ou étudier les réponses, va résulter danger à la sécurité ou à la santé de toute personne des risques à l'environnement ou des dommages à toute propriété. Mais d'arrêter les consultations peut exactement causer ce risque à l'environnement. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas demandé aux exemptions qui sont déjà dans la Charte des droits environnementaux? Merci, déclaration de député et de député de Milton. Merci, Monsieur le Président. Pendant euh, la COVID-19, Milton a démontré encore une fois qu'on prend soin euh, les uns des autres. Monsieur le Président, notre communauté avec la Chambre de commerce euh, s'est mise au tra travail tout de suite en créant. Euh, un portail euh, de, pour euh, le pays, euh, équipement de protection individuelle pour les gens qui en avaient besoin. Milton a, a, donné, a organisé des milliers de livraisons, euh, de de, show, de, livraison, de euh, produits essentiels, de popotes roulantes, etc. Un monde de mes concitoyens a acheté des imprimantes 3D, l'a installé dans sa maison et a commencé à imprimer dans les premiers euh, 30 jours Ryan et son équipe a fait euh, 2000 visières et aussi couvre-visages qui ont été envoyés à des hôpitaux, des foyers de soins de longue durée et aux travailleurs des urgences médicales. Milton où il y a eu une grande croissance depuis des années. On a ajouté 5 000 foyers à chaque année en moyenne. Il est bien temps comme cela que nous démontrons que même si la population a une grande croissance, nous sommes encore une communauté et on se ressent communauté. Bien fait, Milton, nous sommes ensemble, ensemble et ensemble, on va passer à travers. Merci, déclaration de député, la députée de University Rosedale. Merci. La COVID-19 est passée dans les refuges des maisons de retraite et de foyers de soins de longue durée dans ma circonscription d'Université Rosedale. Les plus vulnérables ont été touchés, pire et le plus. La maison de retraite Monchong sur la rue d'Arcy a été touchée. J'ai parlé à Ellen Lee, la conseillère, le 20 avril. Elle était vraiment frustrée. Sa grand-mère vivait à Monchong, mais elle avait fait peur de sa vie parce qu'elle avait attrapé la COVID-19. Elle a décrit la situation horrible à Manchin, des 49 euh, résidents, euh, des 12 personnes qui étaient déjà décédées. Elle a dit qu'il avait un manque de personnel parce que Manchin avait perdu 80 de leur personnel. Et quelque soir, il y avait juste deux travailleurs qui servaient toute l'équipe. Elle a parlé des demandes du ministère de l'Équipement de protection individuelle parce qu'il y avait des mains. Uh, thank you est décédée de la COVID-19 le 16 avril. Elle était une chef de file et, et elle a lutté pour des réparations aux 8 000, 80 000 Canadiens qui ont touché par la taxe sur l'État et, et de 500 dollars et qui a maintenu sa famille jusqu'en 1986. Après 20 ans d'activisme, Fumela an, a eu une excuse du premier ministre Stephen Harper en 2006. Fumela. Merci ce que vous avez donné à la ville et au pays votre patrimoine héritage est reconnu et on va se souvenir de votre travail Déclaration de député Le député de Landerfontein Kingston. Merci. Dans cette chambre et publiquement, j'ai félicité le leader parlementaire du le gouvernement et le Premier ministre de la collaboration de travail avec des députés de l'opposition et des députés indépendants pour trouver un moyen pour avancer dans des, cette période difficile. L'état d'urgence était en place comme une mesure temporaire pour donner la priorité à répondre à la pandémie pendant que cette chambre soit en pause et qu'on ait de l'incertitude avec nous. Ces circonstances ont changé. Les députés de cette chambre ont été élus pour être des euh, preneurs d'élections et il est bien temps de retourner. Suite à... à à La situation d'urgence ne se justifie pas quand la Chambre peut se réunir et, et, et discuter des décisions qu'on a demandé de faire. Sir John A. McDonald a dit le Parlement, c'est une grande enquête avec le droit de, de poser des questions sur tout, mais eh bien de retourner à cet esprit une enquête, de discussion et de redevabilité. Monsieur le Président, il est bien temps que le gouvernement arrête les pouvoirs unilatérales et trop lâches qu'on a donnés à l'exécutif en mars suite à la situation d'urgence et qu'on laisse la possibilité à cette Chambre de prendre décision en esprit de collaboration et d'un débat sain comme il est censé avoir dans une société libre. Merci, déclaration député du député de, de Kitchener-Conestoga. Merci, c'est un plaisir de vous voir et mes collègues aussi en Chambre, c'est bien d'être de retour et travailler ensemble comme beaucoup de j'ai passé beaucoup d'heures à parler aux concitoyens et aux propriétaires d'entreprises des difficultés suite à la COVID-19. Et mon message, c'est que la province doit tout faire pour résoudre les problèmes. Cette crise démontre que quand on se rassemble l'esprit ontarien ressort et les gens sont allés au-delà de la... ils ont aidé les restaurants locaux euh, on a donné aux, aux travailleurs première ligne des éléments essentiels on se sent beaucoup plus ensemble et j'apprécie je, je, je, les gens qui ont répondu. Des distillés comme Murphy's Law ont décidé de construire du gel pour les mains. À St. Jacobs, on, a, on fait des blues pour les travailleurs des soins de santé dans le sud de l'Ontario. Et compagnies qui spécialisent dans l'imprimé à trois dimensions font des visières et incluent Smith à Kitchener. Et donc, merci de faire ce que vous allez faire pour arrêter la COVID-19. Si on continue à travailler ensemble et on démontre notre esprit ontarien, on va passer à travers cette crise et devenir encore plus fort. La députée de West and Dundas. Merci. On sait qu'on a une crise de santé sans précédent, mais là aussi, on va avoir une crise économique qu'on n'a jamais vue, des pertes d'emploi qu'on n'a jamais entendu, Et malheureusement, on a pris des de sons difficiles. Les. Euh, des problèmes de première ligne et des manques à gagner dans notre économie euh, remontent à la surface. On ne peut pas tourner le dos comment on donne un mauvais traitement aux aînés et comment les préposés aux soins personnels ont des travails à temps partiel et peu d'avantages. Et comme les travailleurs de d'épicerie et des de, de entreprises sans les sont les héros euh, on, dont on chante pas les louanges et le, le le chiffre du chômage touche des gens différemment. Les femmes et les personnes racialisées sont beaucoup plus frappées et l'économie a traité les Ontariens de façon différente. Faisons mieux maintenant qu'on l'a vu. Ne traitons pas les aînés comme les centres à profit. Nous connaissons les travailleurs de première ligne avec des travails décents et des salaires décents et uh, assurons-nous que la protection de l'environnement uh, sera au centre de la. Uh, relance économique. Et je ne peux pas penser à un moment plus important de rappeler à tous les gens de l'inspiration et de, euh, de la vision de Tommy Douglas qui a encouragé tout le monde en disant le courage, mes amis, ce n'est pas trop tard pour bâtir un meilleur monde. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député. La députée de Barry Innesfield. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est la première journée d'action sur euh, les déchets en Ontario. C'est un jour historique. On apporte l'attention des gens. Euh, les déchets et des manières pratiques, comment poser des mesures pour empêcher le gaspillage et faire la... Euh, le recyclage à la maison. Quand on lutte contre la COVID-19, on voit comment les gestes personnels peuvent prendre. Nous sommes ensemble et on peut prendre, poser des gestes nous-mêmes. Et on a vu comment cela commence à la maison et dans nos collectivités et le rôle qu'on peut prendre pour faire toute la différence quand vous achetez des produits essentiels, des masques euh, ou euh, ne lancez pas par terre. Beaucoup de, euh, de propriétaires des magasins disent que dans euh, les stationnements, il y a des masques par terre et donc il faut protéger l'environnement. Aujourd'hui, le jour contre les déchets en Ontario. Je demande à tous les gens qui en empêchent d'avoir des déchets partout dans leur collectivité chez eux. On pense faire une journée à l'échelle de la province dans chaque collectivité pour ramasser les déchets, mais on l'a retardé à octobre. Entre-temps, parlez à vos collectivités, mais ne faites pas de déchets, ne lancez pas de déchets. Merci. Déclaration de député. Le député d'Ocouverture. Merci, M. le Président. Et c'est un plaisir d'être de retour en chambre. On passe des journées difficiles ici en Ontario et dans le monde. La pandémie la COVID-19, c'est une menace, un défi qu'on n'a jamais vu avant. La COVID-19 ne fait pas des discriminations. et touche à tout le monde, peu importe quel est leur antécédent. Mais cela a démontré aussi un esprit de communautés et de bénévolat. Et il y a des gens de première ligne comme les médecins, les infirmières, les ambulanciers, les travailleurs d'épicerie, les camionneurs sont des vrais héros qui ont fait des sacrifices pour nos collectivités. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, ignorer. Elles sont vraiment des gens qui mènent nos efforts. Je veux souligner des experts de particuliers et des organismes. Calcville ont aidé la collectivité. La résidente Cathy Buds a donné... 550 livres d'aliments pour la mission. Et il y a un restaurant italien qui a donné Film.ca à des efforts pour, le, le, pour lutter contre la COVID. et euh, Il y a une autre compagnie qui a donné des équipements et toute la collective a appelé les banques alimentaires. Cette pandémie est un un défi pour toute la province. Et je sais qu'il y a de la lumière à la fin. Et donc, nous sommes tous là ensemble. Merci.